Salut guys, mon nom est JP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au sentier du moulin, on est au sommet du mont Maelstrom avec Eric qui vient nous faire essayer une petite piste très spéciale. Aujourd'hui, on s'en vient essayer en exclusivité la granitosaur. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus de contenu de Freeride Québec. Alors, bonjour, je suis avec Eric Gagnon du Sentier du Moulin. On s'en vient essayer pour commencer la Granitosaure. Eric, peux-tu nous parler de cette piste-là, une fois? Oui, la granitozare qu'on va ouvrir euh, cet automne, qui est une piste euh, double noir, une descente old-school qu'on en fait qui a été construite par Vélo Solutions. Assez technique, assez pour les amateurs de, de racines. Euh, de slab de roche. OK. Et on avait une petite surprise. Le Sentier du Moulin a préparé une deuxième piste qui n'a pas été annoncée encore, qui s'appelle la Vélociraptor. Vous nous en dire un petit peu plus. Étant donné que le projet Granitozar a super bien été, on a décidé de lancer un autre projet avec Vélo Solution. C'est une piste qui a été designée par Patrice Dorion à 100 et construite avec l'équipe de Vélo Solution. C'est un peu dans le même style que Granitoza, mais plus construit à la pelle mécanique. Même Ça fait qu'on pogne les bacs, on s'en va et là. Bon, alors on commence la granitosaure. Hop. Bon, petite piste très technique. Oh, my God! Ouh. Donc, déjà là, on voit le caractère très naturel de cette piste-là. Dans le lombe, dans les racines. Avec des beaux petits ponts en North Shore. Oh my God, the area. Oh wow. donc à date c'est une piste que je recommande aux riders qui ont un bon bagage technique il faut être assez à l'aise de piloter le bike à basse vitesse oh my god Aïe, aïe! Ça se passe bien date. J'ai Eric juste en arrière de moi qui m'a fait l'honneur d'ouvrir la piste. Donc ici, veuillez noter qu'il de y avoir des barrières à votre gauche pour éviter les petites badlocks. fait, wow. On avait dit qu'il allait avoir deux pro -line dans cette piste-là. Enveloppe voilà une, je ne la ferai pas. Ouh. <rire> Alors là, quelque chose. Prendre un petit peu de vitesse ici, mais pas trop. Ah, oh, wow. Proline numéro 2. On garde ça pour un autre jour. Oh my god. <rire> Alors, on a voté pour ne pas faire la proline. La piste étant très récente. Hop! Donc ça ici. On contrôle la vitesse. Ok, je comprends. Donc si l'approche est très belle. La proline. Un petit virage à 90 à gauche. Là, on tombe dans le plus à pic. Avec des belles roches placées. C'est ici. Oh, wow! Un peu de vitesse. C'est ici. Ah. Fait que je vois de où tient son nom de la granitosaure. Fait On fait attention ici sur la gauche. Wow! Incroyable! On gappe ça! Oh, on est en terrain connu ici. Aïe, ah, yeah. aïe. Incroyable, rouler sur le, le petit bord du cliff à gauche, c'est super beau. Un bon challenge technique, surtout le début à, à basse vitesse. Euh, j'ai un petit faible pour la fin justement dans le plus steep avec les roches placées. Vraiment, vraiment cool. Bien! Yes, merci beaucoup. Alors, ça ici... Je vous rappelle de ne pas faire ça, les amis. Alors, on commence le Vélociraptor, ça ici, qui va être un petit peu plus difficile quest qu ce qu'on vient de rider, un design de patte de Rion. Alors, on swatch pour la première fois, ça ici. va à basse vitesse pour commencer. On contrôle le freinage. Ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient. Ouh! Un demi-pied à terre. Oh my God! Ça fait que je sais pas si des fans de old school dans la place. C'est pour vous autres. De retour sur les slabs. Pente abrupte. Yes! je vous invite à être prudent sur ces slabs-là. Elles sont euh, un petit peu asymétriques. Hop! Aïe! Ah, J'en viens pour qu'on a ça dans le tour arrière. Hop. Oh my God! Guys, incroyable. Ah. Wow! Ah, ah. <rire> Magnifique, super le fun. La partie à pic là-bas, incroyable. Elle est encore un peu molle, là, mais elle va se placer. Ouais, exact, exact. Fait que un gros merci pour l'invitation, c'était incroyable. Ça fait que c'était la Granitosaur et la Velociraptor au Sentier du Moulin sur le secteur Maelstrom. Encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus de contenu de Freeride Québec, du Sentier du Moulin et de tous les autres centres du Québec. Salut guys!